Hello les bon, écoutez, aujourd'hui euh, on se re retrouve sur euh, Walking Dead, holy, holy shit, you est Walking Dead là mon dieu, et euh, on va continuer, voilà, ouais. alors je mets mes chaussettes, cet après-midi je fais un de Sky Game, je vous dirai quoi, ah, la fenêtre a failli planter, vous ne l'avez pas vu, je regarde, si euh, ça tourne bien, c'est bon, et eh ben, on va continuer après que j'ai vu la soluce hier. Et la soluce est très simple il suffit de faire un petit W. Non, S, S, S, S. Il faut que je me réhabitue au contrôle. Hein. Ici j'ai pris le coussin, d'accord oui, oui, on le voit en plus. D. On va y aller. Et là-bas, normalement, il y a euh, un zombie. Et on va pouvoir euh, l'attaquer. Donc on fait A. 2 et voilà. Voilà. C'est tout ça. Hein. Et personne n'a entendu. En plus, on a récupéré le coussin et on a plus de zones d'influence. Il quoi Attends, on va regarder au-dessus. Euh, Double. S. A. Ok. D. On peut ouvrir la porte. Ok. Les zombies s'en foutent. Ok. On va euh, pousser la voiture Récupère la hache Récupère la hache أي بكي، دكار. Bon. Mais il est intelligent, ce mec. Mon Dieu. Non, ça va. Ça va. Euh... Ah ouais, on peut plus retourner par là. On va retourner par là, on débric. Alors je sais pas, je parle doucement, c'est pas bien. Mais au moins on avance. Alors, j'ai envie de faire un petit A, un D, W. This Putain j'ai eu chaud là W2 Planque toi Bonjour Oui va bien je suis oh. Vite, vite, vite, vite. T'as Terminé Mais S'il te plaît, là, t'as besoin de faire ranger. Voilà la hache, tout de suite. Voilà! Et bim! Et on prend la hache. On prend la hache, mec! mec, elle est où ton <rire> cool. arme? Tu peux toujours récupérer la pioche? Enfin, le. La vis, quoi. Le tournevis, merde! H, c'est quand même l'arme la plus cool du jeu. Ok, W D. Ok, we'll faut que je viens mon On alerte assurance. Ah je joue pas là. je vois je voyais le truc j'arrêtais pas Voilà Excusez-moi Let's go guys In euh bah coupe ça. De Et voilà, tu peux l'ouvrir maintenant. Bah, la fenêtre Get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I a Il pense qu'à ça. Just leave me, please go. OK, bah tu le laisses ça. Bah oui euh Okay. We'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. Je respecte ta décision. So, just, you know, then, then Mais si elle se transforme en zombie whoa, whoa, whoa. Non, mais si elle se transforme en zombie. 3. <rire> non, putain, j'ai fait la pire décision! Merde! Merde! va tout sombrer. Non! Non! Carrie Je sais plus comment ça s'appelle. Ah bah ce sont mon just zombie. Non, non mais tais-toi Elle peut se tuer, merde oh, non, non C'est mieux comme ça. Si elle s'était transform si transformée en zombie alors qu'elle avait une arme dans les mains, ça n'aurait pas été cool. Bon après je sais pas si les zombies ils ont une intelligence assez forte pour pouvoir utiliser des armes à feu. On n'a jamais vu des zombies franchement jusque-là avec des armes à feu. Hein. Alors je sais, des fois je m'étais beaucoup Mais C'est euh, pas si il me prend personnalité à moi Parce que des fois il faut rester reculé Sur la situation personnellement je trouve hein. Et là on pourra sortir Ok, Là en plus on a une hache et tout Donc là on va demander au mec de sortir avec nous Non pas de sortir Donc je vais m'enseigner à voir s'il n'y a pas d'autre truc à faire Ok d'accord tu rien à me dire Ah je sais J'ai beaucoup de logique jeu vidéo Parce que là logiquement quand tu fais une action Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent changer Alors moi je, je fais le tour je fais le tour, c'est des choses qui n'ont pas changé. Même si c'est bon, même si je vous avoue qu'avec leur recul, ça m'étonnerait. Ah Voilà. Ok. Bon, bah tant pis. Est-ce qu'on a besoin de rien dans la trousse de premier soin pas gonna mind. Luckily, there's nothing I need in here. Je sais plus comment on dit. Télé. Elle marche. Donc elle, elle marche. Donc elle marche ou elle marche pas je J'ai pas compris. Litry. Alors est-ce que euh, justement. Comment c'est Est-ce que Clémentine. Elle va à la télé Tu On sortir. Ok. Ok. Elle est Vraiment rien à faire en bureau. Bon à mon avis on va pouvoir faire des choses en bureau quand on pourra accéder à la pharmacie. Donc euh. W, non c'est S. Je vous ai dit oui, on dirait un mec bourré. Je sais. D. Carte de vœux, ça c'est toujours la même chose. Et on va voir.. Euh, alors, est-ce que toi t'as changé au niveau de tes.. Zormone Hey there. Are you alright? Are you okay? I'm fine. On pas l'air de l'être. c'est traumatisant. I'm sure some people got out. Maybe they're all being rescued. Ok, bah voilà, fallait faire. Euh. C'est censé. Salut. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Oui. Let's have a look around. Ok. Alors là, normalement, vu qu'on a H, je pense que. Il devrait être le plus sympa. You think you can do anything with this? What's that? Tu sais vraiment ce que c'est? C'est universel. Je peux le programmer pour travailler avec ces tvs de l'autre côté de la rue. J'espère que le pouvoir est toujours là. Tu peux juste faire ça? J'ai memorisé tous les codes quand j'étais en AB. Voyons essayer. Bien fait, Doug. Ok. Donc là, forcément, euh, tous les zombies sont attirés par les télés. Ça fait déjà deux zombies en moins. Hein. Hmm. Euh... Oui, mais ça, on sait déjà. Hum... Non, mais on sait déjà, merde zut. Ah. ah merde Si ça on l'a déjà Ah. Ah bah faut rentre parce que là on a aucune option. Euh... T'es hey sure. commande. <rire> hey sure. <rire> Ce mec, c'est un génie! Euh, sortir merde rentrer justement <rire> j'aurais dû attraper la brique Et non mais je peux pas je peux pas attraper la brique avant que je fasse le tour voir s'il n'y a pas des choses qui ont changé euh, toi toi je t'ai vu les journaux j'ai vu car j'ai vu la boîte Clementine t'as pas un truc à me donner toi if euh... okay? Ouais. Same. You're my guy. Oh, no. You know we're gonna try to take care of each other. Yes. Deal. Let me know if you need anything. Okay. Je prends à chaque fois des nouvelles d'elle, j'espère bien qu'elle est contente. Ah, Glen, Glen prend Heuuuuh... Retournez un autre temps. Comment peut être si mal que vite Tu sais, quand les choses sont tombées, les gens font des choses de Je pense que ce n'est pas moi. Je ne perds pas. Pas pour rien. C'est bon, c'est bon. Je pense que tu voulais vraiment que c'était fini. C'est comme ça. Pourquoi tu n'as pas dit à Carly de juste donner à elle Ça a gâché une balle, bah oui, hein. Oui, mais. Euh, oui, mais bon. Euh, tu connais la combinaison du cadenas dehors. Bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? business. Je connais la combinaison du canal de. Hein. D'accord. Tout ce qu'on voit, c'est qu'à des piles. Hein. un ah, peu prendre la photo? Ah bah tiens. Ah Oui, ça peut servir à dire que c'est qu t'es de la famille. Mais pourquoi j'ai ça anything? Euh, juste une photo.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 Euh, Basile, Calypso. The world has ended out there. Who cares who I am? If you don't think people will find any reason to turn on you, especially when the shit hits the fan, you're insane. Whatever. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of. And look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. Ah, huge euh, comment te faire confiance je n'ai pas confiance merci Don't worry about it. ok donc Carly sait que euh, elle, elle le sait D'accord. Donc, à partir de là, je pense que la porte devrait s'ouvrir. <rire> non, j'dicote. Euh non, on va sortir du coup parce que Ok. Non. Oh. Lee. Yeah. You're not bad, right? Bah oui, je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Oui il était... Je voulais le mettre 3 mais c'est pas grave. Bah, c'était mieux de dire ça moi. au moins. Au moins tu sais je lui ai dit la vérité que c'était pas forcément... Voilà. Je pense que c'est ça. Des fois, il faut tuer des humains. Euh, C'est comme ça. L'apocalypse, ça fait ça. Hein. Est-ce que tu as des choses à me dire Oui, non, mais je parle à Carly, moi. Je m'en fous de, du journal. Je pense que je l'ai déjà lu, je ne suis pas sûr. Je regarderai au montage. Euh, salut, Carly. Euh, C'était... C'était... Oui, et j'ai eu de merde pour le récordement. Et de la vue de ça, il n'y aura pas de shortage de comptes de première main. Tu fais radio. C'est vrai. Alors until some piece of shit politicians yankar funding and i hit the blogosphere I better get back to it yep thanks by the way don't mention it just remember what i said yeah i will ok donc euh, ça nous renseigne juste sur le fait qu'il faut faire attention et <rire> après on va revoir Doug et puis on va lui dire euh, comme quoi bah voilà alors parce que j'ai envie de voir Clem pour voir si on peut lui dire quelque chose Everything okay. Okay. Mm -hmm. ok, donc il euh, n'y a rien de spécial à lui dire. Euh, parce qu'il faut, faut s'inquiéter aux gens. Enfin, parce que moi j'imagine que, comme le mec il s'inquiète pour la fille, bah du coup euh, il va la voir à chaque fois. Quoi, hein, vu qu'il se considère un peu comme sa visiteur. Comment ça se passe J'ai envie de retourner dehors parce que tu ne sers à rien toi. Okay. Et plusieurs fois que. Ok j'ai parlé parce que soit tu vas pouvoir m'aider un truc de fou Des trucs comme la télé La brique Les mecs euh, Comment ça genre Il n'y a rien de spécial Je pensais qu'on allait pouvoir lui parler et lui dire comme quoi on le connaissait énorme spécial d'accord euh, attends peut-être qu'il faut remettre une photographie de <rire> ces non mais ce serait tellement pété si c'était ça ok ici moi aussi. Kenny. T'as rien à me dire. Bon, il faut que je m'occupe de mon gosse Donc c'est le bureau qu'il Bureau. Avec le prendre le drap. Hey, Je sais qui tu es. Should be able to find tools for Larry in there. We'll find something. It's a bit annoying, but we're searching, we're searching. I there's nothing I need in here. I need something help. rien à me dire glen faudrait que je vois Glen. I'm Glen Bonjour Glen Salut Ça va. La discussion As vu qu'on m'a bloqué gli Bloqué Y, a y a pas de a de Oui. Car on a parlé. D'où il y a rien de demandé. Donc faut que je trouve quelque chose. Ok, bon bah. De toute façon, il va falloir que j'arrête. Euh... Donc c'est dehors. Dehors, forcément. Donc, c'est Doug, il faut que je suis dehors. Enfin, il faut que je repointe le frère et que je lui dise comme quoi il est ma famille. Je t'en un coup d'œil. Non, mais... je pense. Euh, mais après, c'est forcément dehors. Forcément. De. photo oui, je suis d'accord, juste comment sortir et Vous n'aurez pas besoin de long, juste quelques J'ai une hache Qu'est-ce que t'as dit Attends, sortir. Qu'est-ce que t'as dit là, sur lui Mais je ne connais pas le code. Doug, About that, you've got the cable, right? Non. <rires> Glenn. Glenn, là. glen là. Euh... Moi perso je resterai là. Hein. C'est euh, genre en rouge je resterai. C'est vraiment un euh, bon endroit. Euh, J'ai besoin du code. Tout à l'air il me le proposait, maintenant plus rien. C'est votre faute. Clémentine, elle sait pas le code. You're right. Everything okay. Mm -hmm. Ok. Euh, la meuf là-bas. La meuf, je suis sûr, elle sait le code. Et qui, connaît, qui peut connaître le code? Bah, oui, c'était la peur. Euh, Carly, elle a fermé le cadenas, je pense. Mais Carly, elle est ouverte l'heure. On l'avait dit. Carly, elle avait ouvert.